Salut à tous, et à tous, il est 16h la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien Écoutez, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster Les gars, j'ai cédé à la pression les gars, j'ai cédé à la pression, vous m'en avez mis une énorme, voilà, vous, voilà, le nombre de commentaires par jour me demandant quand est-ce que je vais refaire des vidéos Planet Coaster Et à chaque fois je réponds toujours la même chose et au final les questions reviennent de nouvelles personnes, j'ai cédé à la pression donc on va en discuter avant de commencer quoi que ce soit. Dans un premier temps les amis, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo Planet Coaster depuis un certain moment Eh bien tout simplement parce que quand j'ai découvert le jeu il y a un an de cela maintenant. Donc j'étais super hypé, excité à découvrir de manière arcade. Après j'ai essayé de, de faire des parcs de plus en plus réalistes etc. Sans connaître vraiment parce que je ne suis pas un coaster fan. Bien que j'aime beaucoup en effet les, les parcs d'attractions. Et d'ailleurs entre temps bah, j'ai pu acquérir une petite expérience mais pas de coaster fan, hein, vraiment une expérience amateur. Hein. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un petit peu amusé dans des d'attractions à, à un peu se dire, ah bah voilà, dans Planet Coaster, on peut faire comme ci, comme ça, etc. Bon, bref, ça, c'est pour boucler euh, la page. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai fait un petit peu, j'avais fait un peu le tour de Planet Coaster. Je me suis senté un petit peu limité, surtout que mon dernier d'attraction euh, en lui-même, euh, je l'avais, euh, j'avais arrêté de... de le, le Comment dire j'avais arrêté de le développer, voilà, on peut dire ça comme ça, parce que je me suis retrouvé bloqué au final. Je me suis retrouvé bloqué, je savais pas comment euh, amener, euh, amener les choses. Euh, entre temps, j'ai bon, j'ai eu des problèmes de PC comme vous le savez. Entre temps, j'ai fait un parc d'attractions, j'ai voulu commencer un parc d'attractions hivernal pour justement l'ambiance de Noël. Sauf qu'en réalité, il n'y a eu pas vraiment d'engouement. Il <rire> n'y a eu pas vraiment d'engouement, euh, Voilà, j'étais assez content de ce que j'avais fait, mais c'est vrai que l'engouement n'était pas là, donc j'ai fait qu'un seul épisode. Et puis après de toute façon Noël était terminé donc j'allais pas continuer le parc de Noël. Donc au final je me retrouvais un petit peu les fesses entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais quoi Je peux pas. Je, si on recommence à chaque fois des parcs, c'est terrible. Si je continue les parcs qui datent maintenant, bah ça va pas me faire kiffer. Donc qu'est-ce qu'on fait Et donc finalement, j'ai cédé à la pression et j'ai eu une idée. J'ai eu une idée, euh... donc bon, ça fera quand même pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, il faudra le comprendre, ça demande quand même plus de travail derrière. Et donc c'est pour ça que je vous demande vraiment d'être clément et ne pas attendre à ce que je fasse des épisodes ultra régulièrement sur Planet Coaster parce que Planet Coaster demande énormément de temps et il faut savoir que moi, je ne peux pas consacrer tout mon temps là-dessus entre, bon, ma vie perso et ma vie professionnelle et en plus mes autres contenus de la chaîne YouTube, que ce soit... Le Minecraft, le Eurotruck, les lives le soir euh, Donc bon, on pourra d'ailleurs faire des lives le soir sur Twitch Sur Planet Coaster, d'ailleurs les amis, quand j'en aurai l'envie Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch Bref, donc voilà les gars, faudra juste être clément Et ne pas me mettre la pression à ce que euh, je fasse trop de Planet Coaster Et donc ça avancera à son rythme euh, En plus, il y a Sons of the Forest qui va sortir Donc bref, plein de contenu dans tous les sens Et bien les amis, j'ai eu une idée On va créer un parc d'attractions de type jungle, mais j'ai en tête ce qu'il faut, d'accord J'ai en tête ce qu'il faut. Le parc va s'appeler « Sons of the Green Hell Forest ». Il n'y a pas tout qui est écrit en entier, visiblement. Qui veut dire « Le fils de la forêt verte de l'enfer okay ». Ok Ceux qui me connaissent, vous avez la ref. C'est un mélange entre le jeu « Sons of the Forest » et le jeu « Green Hell ». Ambiance jungle. L'ambiance que je kiffe, l'ambiance survival. Et donc, on va faire un par attraction autour de ce thème. Pourquoi Parce que vous savez, le dernier vrai parc qu'on a fait ensemble... Il y avait le Jungle Tentation, souvenez-vous, ce coaster... Eh, hey, attendez, je m'épose, parce qu'avec le recul, honnêtement, les gars... Comme dit, je suis pas coaster fan, je suis vraiment amateur, de très loin... Mais je comprends maintenant, je vous comprends, les gars... Avec le recul, j'ai un peu regardé... En effet, le coaster, dans la vraie vie, je voudrais jamais le faire... Parce que, ok, il va super haut et tu vas mourir à tous les coups... Mais, en, mais à part ça, c'est de la merde... Maintenant, je sais vraiment... Euh, ce qui est kiffant dans un coaster finalement Je sais j'ai compris maintenant vu que j'en fais aussi dans la vraie vie C'est vrai que quand je, à... quand je me suis mis à Planet Coaster il y a un an C'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un parc d'attraction Donc bon maintenant j'ai compris à peu près et donc c'est ça ce qui est cool Mais en gros l'ambiance là, l'ambiance de la jungle et tout ça m'avait bien plu Et en fait on va vraiment faire un parc d'attraction là dessus Donc je suis en bac à sable bien sûr Ça va être vraiment l'ambiance Alors j'ai déjà... Pour m'enlever une épine du pied, commencez à créer un parking Comme ça je suis sûr d'être tranquille, je sais que j'ai une zone de parking prédéfinie Alors vous connaissez, c'est les, euh, les trucs du workshop que j'ai déjà pris, parking road euh, etc Donc euh, que j'ai customisé à ma façon avec l'entrée donc, euh, qui sera ici pour les visiteurs C'est pas fini, c'est que le début, c'est juste pour avoir une petite idée du parking à quoi ça va ressembler Ici là il n'y aura rien, je veux dire ici je... si vous avez des idées en commentaire comment camoufler dites moi En gros l'idée c'est que là je sais pas, la route elle parte et qu'on se dise que les gens viennent de là en fait donc là je sais pas trop comment faire Le parking on pourra l'agrandir ça c'est vraiment pas le souci. Mais voilà plutôt bien organisé le parking On dirait un parking de supermarché Donc je pense qu'en vrai c'est quand même relativement pas mal euh, Quoique je peux encore faire un petit truc Un petit détail je suis un peu bête c'est pas grave Attendez bougez pas Je vais décaler ça un tout petit peu Alors attendez c'était comment C'était comme ça donc je décale un tout petit peu Juste parce que j'ai pas pensé à ce détail Et tout bêtement Je vais pouvoir mettre ça à contrario Ça c'est quand même le classique Ah oui Autant, euh... alors là je vais pas le faire par contre Hop, voilà et comme ça Je vais pouvoir tout reprendre ici Et remettre là Comme ça ça laisse la place pour les véhicules de manœuvrer Là il y aura de, de la végétation Et puis, euh, puis voilà Non vraiment j'ai des trucs en tête J'ai envie que ça ressemble à l'ambiance Sons of the forest, euh, à l'ambiance Green Hell Pardon, donc le jeu Green Hell Donc vraiment une vraie jungle où c'est très dense C'est très C'est très serré, c'est la jungle, l'Amazonie en même temps, je veux que ça fasse ambiance Sons of the Forest, the forest, donc vraiment des arbres un peu normaux, mais bon, ça vous verrez. Et du coup, en même temps, un peu ambiance Far Cry 3, pour ceux qui, qui voient un petit peu. Donc Far Cry 3, pas sûr qu'on y arrive, mais alors le, le coup du green, L ça va y ressembler fort. Euh, J'ai réfléchi tout bêtement les allées, on va les faire, je pense, avec ce matériel-là. Avec ce matériel, le mec, il dit. Oh, mon Dieu. Avec ça, là, donc une allée pavée avec bordure en pierre. Donc bordure, hop, voilà, les allées vont être comme ça. L'entrée, elle va être où Elle va être... À ce niveau là hein, de toute façon Attends, hop, elle, va être... elle commence pas à me saouler déjà Elle va être à ce niveau là parce que là il y a le parking Donc elle va être à ce niveau là Je sais pas du tout comment on va faire l'entrée Moi je sais ce qui vous intéresse c'est qu'on fasse du coaster Donc ça va être le, le principal truc Donc là les amis ce que je vous propose on va faire notre tout premier coaster euh, Je ne sais pas encore de quel type Mais avant de, le faire, avant de le faire On va juste se mettre dans le thème Et je vais faire une petite coupure Et je vous retrouve juste après Je vais pas faire trop d'accélérer durant ce let's play euh, parce que les accélérés je trouve c'est pas spécialement cool Et c'est chiant pour moi C'est chiant pour moi et à regarder c'est pas le truc le plus stylé je trouve Je préfère faire une coupure et paf ça apparaît comme par magie Donc les gars là je vais essayer de faire une une, une petite ambiance jungle Je vais pas tout recouvrir hein. Je vais juste faire une petite ambiance jungle pour se donner tout de suite une idée Et à partir de là on pourra commencer un coaster Et après on pourra faire les décos bien sûr C'est parti les gars on va se laisser inspirer même. Ok les gars Ok les gars là Ok les gars, là on s'y croirait de ouf Là on se croirait de... Et en fait il manque juste de l'eau, euh, vous savez de l'eau dégueulasse Pour ceux qui ont suivi mon let's play sur green Hell. Il manque plus que l'eau dégueulasse et on, et on s'y croit de ouf Donc vous avez compris l'idée que je veux Là c'est ultra dense Et là je me suis pas cassé la tête, j'ai fait ça et j'ai dupliqué Je prends tout ça et en fait d'ailleurs je vais en créer un Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais bon Je crée un groupe et si je duplique Et si je duplique Je peux rendre ça plus intéressant Mais l'idée, l'idée c'est de ca... Enfin c'est de mettre ça derrière je pense plutôt que devant parce que sinon ça va se voir que c'est du copier-coller Tu vois les, les, on s'en fout des détails franchement Les détails on s'en fiche Alors on en profite vu que mon PC quand même est un, beaucoup plus performant qu'à l'ancienne Donc je pense qu'on peut, on peut se permettre de se faire plaisir Let's go ça Let's go Est-ce que le niveau du sol est bon, les racines c'est parfait On pourra rajouter encore quelques pierres ici et là hein, normalement Parce que là c'est vrai que ça manque encore un petit peu de De, de, de détails, mais c'est déjà pas mal donc là voilà ça nous donne l'idée Et là je verrais bien un coaster <rire> Carrément un coaster Qui voilà qui, qui s'amuse là Tout simplement à passer là dedans en fait Et qui, qui passe en dessous vous, euh, vous avez compris le délire euh, Ça pourrait être sympa tout au long du parc bien sûr Qu'il y ait des euh, vous voyez un peu l'ambiance là On se promène et que là c'est des chemins et que les gens se promènent Donc on verra On verra peut-être qu'ici ce sera un chemin Alors le but c'est que ce soit non plus pas trop loin Il Faut vraiment se dire que l'entrée du parc sera là Donc c'est pas non plus trop proche mais dans le doute je vais quand même Récupérer ça et le ramener un tout petit peu Ouais tu vois là ce sera trop proche On dirait pas hein On dirait pas mais ce sera proche parce que l'entrée elle est quand même Elle est quand même fracassante normalement Alors on va peut-être faire je pense en vrai qu'on va faire une petite entrée On va pas faire un grand truc genre Peut-être que le par traction sera grandiose L'idée c'est pas de faire un truc réaliste de fou Je veux dire faut que ce soit réaliste euh, Pas que les gens meurent Mais euh, pas. c'est pas réalisable forcément Là euh, tout de suite euh, en Alsace quoi tu vois et donc, en gros, on va faire un. un même si le, le, le, le par attraction est gigantesque, c'est rien, on sait pas, ça dépendra un petit peu des idées. Mais par contre, l'entrée du parc va pas être gigantesque à la Disneyland, je sais pas quoi. Au contraire, je pense que ça va être un peu ambiance euh, planète Zoo. Euh, un peu ambiance, justement, bah on rentre dans une jungle. Un peu on rentre dans un zoo, vous savez, les petits zoos. Et ben voilà, sauf que c'est un par attraction. Mais ça va être un petit truc, tu vois, avec une petite voiture. Euh, une petite voiture d'aventure, là. Attends, regarde. Attends, attends, parce que là j'ai un truc en tête, là, c'est un truc de fou. J'ai un truc en tête, c'est un truc de fou Bon c'est pas forcément le véhicule que je pensais à vrai dire euh, Ouais c'est... Mais il est où le, la voiture de... Ah bah si voilà Et en gros genre à l'entrée à l'entrée il y aura ça tu vois Alors là tu, tu, tu, tu fais quoi Tu ailles sur position et sur surface Tac tac Voilà je sais pas si j'ai pris les, les meilleurs pneus pour le coup Ah Ça serait plutôt... Euh... Ah non si c'était bien cela. là Tac tac Et en fait je vois bien La voiture sur le toit Tu sais genre sur l'arche de l'entrée et aussi euh, par terre tu vois mais pourquoi pas Voilà ça peut, être, euh, ça peut être une idée Bon les amis on va s'attaquer du coup au coaster Voyons voir euh, quel type de coaster on va euh, utiliser Alors déjà dans un premier temps je tiens à vous le dire C'est une ambiance jungle donc il y aura de l'eau des rivières Ça franchement Voilà évidemment on va l'utiliser hein. Ça clairement ce coaster là on l'utilisera Ça c'est clair Ensuite euh... Tac tac tac tac Parlons coaster parlons peu parlons bien je suis pas très à l'aise avec les euh, bon avec les boomerangs oui mais je suis pas très à l'aise avec les coasters inversés ça j'ai du mal c'est très compliqué en vrai je préfère largement les, les coasters qui sont sur les rails directement euh, c'est plus facile à à faire D'ailleurs les gars ça me fait penser, petite anecdote, euh, récemment, enfin ça fait un petit moment maintenant, ça doit faire euh, deux semaines, il y avait un reportage sur RMC Découverte, euh, sur justement euh, Europa Park, et euh, de manière générale après il y avait une deuxième partie justement sur euh, les constructeurs, euh, les constructeurs donc, et euh, bah du coup j'ai appris des choses que vous les coaster fans vous devez trouver ça euh, normal, parce que vous, vous, vous savez déjà, mais voilà que les constructeurs... Euh, de, de la majorité, enfin pour ne pas dire de donc de tous les coasters qu'il y a à Europa Park, bah c'est vrai que euh, je veux dire les, les, les coasters qu'il y a à Europa Park ont été construits par la même famille je veux dire en gros, tout simplement, euh, globalement et euh, qu'ils vendent ça bien sûr dans, dans le monde entier c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade Et donc là j'étais en train d'hésiter à quel type de coaster prendre pour le Jungle euh, J'allais dire le jungle Tentation Bah justement je crois qu'on va partir là dessus Et c'est justement euh, me semble-t-il Vector propulsé Celui qu'on avait utilisé déjà sur le Jungle Tentation Donc ça va super bien Donc l'ancien euh, par attraction Et du coup c'est aussi le même que euh, je crois c'est le même type justement de, euh, de Europa Park Le Blue, le blue Fire euh, me semble-t-il alors j'avais hésité avec celui-là euh, en plus de manière pour faire un peu RP lui c'est le coaster qui coûte le plus cher par rapport aux, aux deux autres euh, lui il me tente bien je pense qu'on l'utilisera on l'utilisera pour euh, autre chose je mets ça de côté en stand-by faut pas non plus qu'il y ait un milliard de coasters après je vous rassure maintenant je vais arrêter les folies hein. je vais arrêter de faire des coasters qui s'étendent à des kilomètres justement c'est complètement débile de ma part parce que mais je savais pas à l'époque moi donc euh, et puis celui-là en vrai je pense qu'on va même pas l'utiliser parce que parce que ça sert pas à grand chose. Donc on va prendre celui-là à propulsion. Ce sera très très bien. Euh, ce sera très très bien. Donc là on va faire vraiment le layout. On va pas non plus trop se focus sur le décor parce que le décor c'est amovible, c'est ça. Euh, mais là c'est voilà c'est pour se donner l'ambiance, pour se donner une idée. Vraiment pour se dire voilà que je pense qu'il y aura vraiment un chemin là. Il y aura un chemin où les visiteurs pourront passer. Mais ça va dépendre du coaster. Si le coaster passe à l'intérieur et que ça pose problème, euh, bah on pourra pas donc. Voilà. D'ailleurs au niveau du design, je pense qu'on on pourra changer, mais on va rester dans un, dans un délire vert un peu euh, de couleur des wagonnets verts. Alors là, c'est vrai que le petit problème. Oula oui non, alors on va plutôt préférer prendre du noir plutôt que du mauve. Euh, on changera les couleurs euh, comme, on, comme on le sentira de toute façon. Peut-être là partir sur un. Alors je veux. Je suis preneur, euh, on va faire au fur et à mesure. Bah, si vous avez des idées de, de couleurs à utiliser.. Franchement je, je suis plutôt preneur On va quand même rester dans le vert Mais évidemment pas du vert lime comme ça on, Du vert un peu quand même foncé, du vert un peu bois Bon je sais pas, vous me direz en commentaire les gars euh, Ça peut, ça peut, ça peut Ça peut être vraiment pas mal Ça peut être vraiment pas mal Alors par contre les piliers rouges Ça c'est un truc qui va vraiment me... Non alors ça je peux laisser à la limite mais c'est des poteaux rouges On va préférer prendre du noir Pour que ça se voie beaucoup moins dans la forêt quoi Enfin dans la jungle euh, même si on pourra bien sûr Et alors ça ça va être vraiment sympa C'est qu'on va thématiser Ici c'est pas Walligator On va thématiser hein, C'est <rire> à dire que les poteaux Les poteaux quand on sera en hauteur On pourra mettre justement Maintenant que je, je maîtrise à peu près euh, Où c'est que j'ai mis les lianes là Même si bon Elles sont pas mises parfaitement hein. Elles sont pas du tout mises parfaitement Mais ça ne se voit pas C'est... Oh on est sur un jeu ou pas Bref du coup euh, du coup, voilà l'entrée du coaster où c'est qu'on pourrait la faire Alors moi je pense que si on part du principe que l'entrée est là On va marcher, les gens ils vont traverser ici Et donc moi je pense que il faut la mettre à l'opposé du coup justement Ce qui va faire une belle file d'attente Oh bah oui la file d'attente elle va se faire Bah bien sûr En fait la, la file d'attente elle va tout simplement euh, être démarrée là déjà dans la jungle en fait Ici là, tout ce chemin là Vous voyez est ce, ce, ce cours qu'il y a ici je pensais à mettre un cours d'eau, et eh ben en fait, on va mettre un cours de... Ce sera un chemin, ce sera la file d'attente, tout simplement. Voilà, avec le coaster qui passera juste au-dessus. Alors, soyons réalistes. <coughs> soyons réalistes, il me faut juste un personnage pour que je puisse avoir la hauteur des gens. Bon, ça, c'est le pire personnage que je pouvais. Euh, staff, tac, tac, tac. Euh, bon, si, c'est la même taille, c'est mmh. bon. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on garde les, les dimensions des choses, parce que, vous voyez, c'est une jungle, donc tout est géant, et donc ça te donne l'impression que... Euh, bah que là c'est pas haut mais en fait c'est vrai que c'est vachement haut là hein C'est quand même vachement haut Donc on va quand même rester sur quelque chose d'assez euh, D'assez cohérent On va partir là dessus Hop on va le placer comme ça Sur une hauteur de type Bah voilà une hauteur euh, quand même bien plus raisonnable Voilà parce que bon on va pas non plus faire marcher euh, 32 escaliers Là on est juste en dessous à la bonne taille A la limite on peut encore un peu monter Du coup on va en profiter Voilà Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Attendez, j'exagère encore. Je monte un peu. voilà wow, C'est pas mal du tout, là, comme ça. Pas mal du tout. Donc, la file d'attente, tac, elle va passer comme ça. Attendez, là, ici, tac, tac. Après, on se débrouillera. On, on changera, c'est pas le problème. Donc, à ce moment-là, on fera passer sous le, sous le système. Tac, juste ici, c'est parfait. OK. Au niveau de l'entrée, du coup, non. L'entrée... On va faire ça de l'autre côté du coup Donc entrée à droite et sortie à gauche Entrée à droite et sortie à gauche C'est parfait comme ça C'est absolument parfait C'est exactement comme j'imaginais pour le moment Voilà donc ça me paraît pas mal Directement l'entrée on va la placer On va la placer je pense du côté euh, Du côté euh, Ah, je sais pas Est-ce qu'on placerait ça plutôt euh... Alors là j'ai pas envie d'installer le mode Qui enlève absolument tout vous savez euh, bah, Que j'ai utilisé justement pour mon d'attraction hivernale qui a fait qu'un seul épisode, donc c'est vraiment sympa, ça enlève tout et ça te permet de tout customiser. Je fais un clin d'œil à Banef qui justement, euh, mais bah après Banef c'est un malade, c'est un malade mental, voilà je le dis, <rire> c'est clairement un malade mental, c'est plus du tout Planet Coaster, ce qu'il fait clairement, il customise tout tellement de A à Z justement avec le mode il y a tout qui disparaît, il fait tout de lui-même, c'est incroyable. On va, voilà, on va customiser à notre façon, mais on va pas booster à fond. Bon, on va mettre ça là, comme ça les gens... Ils pourront euh, directement se mettre euh, au premier rang s'ils si, si veulent. Et puis sinon, ils devront naviguer derrière. Voilà, directement. Euh, la sortie. La sortie, on va la mettre le plus au milieu possible, je pense. Non, plutôt proche du, de l'opérateur. Non, plutôt vers là. Le mec, il hésite. Hein. En fait, il faudrait que la sortie, elle soit... Euh... Ouais, mais non, il faut quand même qu'elle soit proche de l'opérateur. Sinon, c'est chiant. Au milieu. Allez, cherche pas, euh, cherche pas compliqué. Au milieu. Au milieu. On va pas se casser la tête, les gars on va relier l'entrée Alors on va utiliser peut-être du, du bois Justement ça peut être pas mal Alors du bois qui fasse bien euh, voilà. Alors je suis pas, je suis pas sûr euh, De ce que, que j'avance Ah je sais pas C'est ça le problème vous voyez c'est que avec le mode, Au moins tu peux tout enlever et tout changer euh, Remarque on customisera peut-être Je ne sais pas On customisera peut-être On va rester sur le bois pour le moment Passerelle avec rambarde File d'attente avec rambarde Directement, on va quand même élargir Non, on peut pas, ok j'ai compris Voilà, on va directement Aligner sur l'angle On va descendre comme ça On fait un checkpoint ici euh, J'aurais bien aimé refaire un checkpoint entre temps enfin, j'appelle ça des checkpoints hein. Vous m'excuserez, je sais pas comment vous appelez ça moi j'appelle ça un checkpoint C'est genre un point de sauvegarde euh, Voilà donc euh, évidemment on thématisera On va pas laisser ça en mode euh, Walligator euh, C'est totalement gratuit ce que je suis en train de dire euh, Attendez par contre il y a un truc que je voulais vérifier Oui Ce coaster est-ce qu'il serait adapté pour Personnes à mobilité réduite En réalité euh, Si on oublie que c'est un jeu et que euh, voilà euh, Tout est possible Tout est possible donc là voilà au moins Ici c'est adapté ok je pense Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Je pense que c'est moi je pense à, encore une fois, alors juste, je pense que dans beaucoup de parcs c'est pareil, mais pour être sûr, je vais dire un truc dont je suis convaincu. Euh, sur Afripertu par exemple, le, le Timber Drop, qui est un coaster qui va à l'envers, même si c'est pas un grand 8, mais là on va pas faire un grand 8 de malade, enfin je sais pas, on verra, bah si quand même c'est une propulsion. Euh, J'imagine qu'à Europa Park c'est pareil, personne à personne mobilité réduite, à partir du moment où il se sent bien euh, mentalement, tout comme ça, de manière de. Tu vois, je veux dire, s'il a. Pas la motricité de ses jambes, bah on s'en fiche un peu, il sera quand même relativement bien puisqu'il sera totalement bloqué là-dedans. Donc en fait, euh, c'est, euh, on est d'accord que c'est euh, compatible. Voilà, je viens de vous faire un exposé quand même, c'est formidable. Euh, voilà, donc on va partir sur quelque chose comme ça. Je préfère faire des coupures, les amis, comme ça je peux me concentrer, essayer de faire le truc le mieux possible. Et puis après, je vous montre les avancées. Comme dit, j'évite de faire des, des accélérés. Donc, comme là, on a vraiment 5, 1, 2, 3, 4, 5 euh, wagons, si on peut dire. Non, enfin, 5, euh, bref, 5, euh, oh, comment on appelle ça Je ne sais plus. Bref, donc tout simplement, là, ils sont à moins de 13 km heure même pas. Hein, ils sont à 13 km heure Ils arrivent ici, là. Le, tout le bordel, tout le train va être aligné Et donc à partir de là on va pouvoir mettre une propulsion Donc moteur, linéaire, synchrome Propulsion Alors attends on va peut-être pas partir non plus aussi vite tout de suite Je ne sais pas comment ça va se passer On va juste rappeler aussi Alors je vais tout de suite placer ça On va juste replacer, il faut penser à ça, un mec en bas euh, à tout prix Parce que <rire> Pour être sûr de la hauteur Si je regarde ici c'est quand même Ok c'est bon Non parce que le problème c'est que Je ne sais pas comment ça fonctionne la propulsion je veux dire, là, dans ces conditions, on est d'accord que là, si on regarde ici, ça pose pas de problème. Je veux dire, si on passe en dessous, à cette distance-là, c'est pas bien grave. Il n'y a aucun danger. Euh, c'est comme euh, c'est comme justement les, les coasters inversés, on passe juste au-dessus, enfin, ça pose pas de problème. Je, ça, j'en suis convaincu. Par contre, là, je pense que c'est pas pareil. Alors d'ailleurs, grâce encore une fois au reportage de RMC découverte, j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait, toutes ces histoires de magnétisme, pareil pour les freins et tout. Euh, bah c'est stylé, <rire> c'est effrayant mais c'est stylé euh... Les coasters sont pas si sécurisés que ça hein Non je vais me faire taper dessus Je vais me faire taper dessus Mais en vrai c'est quand même plus chaud que ce que j'imaginais Bon euh... Ouais là le problème c'est que j'ai un peu peur Est-ce que vraiment c'est plausible ou pas C'est ça le truc C'est que est-ce qu'on peut se balader en dessous Alors qu'il y, est... y a ce truc là juste au dessus Avec toute l'électricité euh, etc quoi Enfin l'électricité, le magnétisme Parce que du coup c'est même pas électrique Ah bah si ah bah je sais pas, je sais que les freins c'est pas forcément obligé que ce soit électrique mais Bref, euh, bah je sais pas, voilà euh, C'est un petit peu le, le petit bémol euh, Il aurait peut-être fallu euh... hmm. Bah ou alors c'est pas grave, on fait la propulsion ici Et la file d'attente passera là La file d'attente passera en dessous euh, Et puis de toute façon on va, on va comme dit copier-coller le pattern de la jungle hein, De toute façon hein, c'est pas le problème Donc on va faire ça comme ça donc on va directement mettre le fameux, euh, la fameuse propulsion Donc là on va mettre à fond Du coup directement euh, à fond On peut l'incliner un tout petit peu vers le haut Ça peut être intéressant euh, J'ai pas envie de faire comme ça J'ai pas envie de... de, de voilà j'ai envie que, que la montée se fasse autrement Mais en même temps on va pas le laisser plat Donc voilà on fait juste une toute petite inclinaison comme ça euh, Bon on s'en fout de la vitesse pour le moment On va bien voir comment ça va faire Voilà on met une doublette euh, voilà Je veux pas que ce soit non plus Le le blue fire hein. Parce qu'après on va être dans la merde Le truc il va s'étendre sur des kilomètres Donc on va déjà essayer comme ça Avec directement une rotation Vers la droite pour changer Parce que ok donc voilà un petit peu Où on en est au niveau du, euh, du prototype Les amis j'ai bien avancé Alors il faudra juste tout de suite Parce que sinon ça va être la galère Qu'on puisse un peu déplacer Des, euh, bah, des objets de, de, de décoration Enfin les arbres là, comment je vais faire pour enlever ça Ah oui, ça c'est un paluvier, putain, c'est vrai. Alors ça, c'est une galère parce que c'est super stylé. Mais alors, pour dégager ça... Euh, D'ailleurs, ça tombe bien parce que comme ça, je vais dupliquer le machin et le rajouter ici. Ça peut être sympa. Pareil, le rotationner. Voilà. Histoire que ce sera... Voilà, comme ça, on rentre dans la jungle. Euh, bon, là, ce poteau, je peux pas l'enlever. C'est le poteau du... Eh, c'est pas mal en vrai, hein, ça donne envie de... Non, franchement, est-ce que ça donne pas envie déjà là en vrai, ça donne déjà envie, je suis content. C'est pour ça que je voulais vraiment mettre tout de suite la, une ambiance de la jungle pour qu'on ait une idée. Parce que faire le layout que j'ai fait sans avoir d'abord l'idée, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Euh, donc, euh, ah oui, alors là, c'est vrai que j'ai tout regroupé. Il faut juste que je dégage et je vais vous montrer un petit peu euh, où c'est qu'on en est. Par contre, je vais juste faire venir un wagon pour avoir une idée. Voilà, déjà, est-ce que là ça passe Ouais, bon, de toute façon, c'est être Coaster, on n'a pas le choix. Est-ce que là on se prend pas d'arbre Là on se prend le paluvier Là Là on se prend le paluvier Hop je dégage un peu Je peux même faire ça carrément euh, Pas trop l'incliner non plus Sinon c'est pas, pas le top euh, Je vais un peu relever le niveau Ok Là au moins ici ça passe Pas de frottement en bas oh, Si peut-être là le, le petit palmier Il peut frotter mais ça c'est des détails qu'on verra pas euh, Ensuite ici Ouais bon là C'est la, euh, la zone de la muerte La zone de la muerte Là on passe juste en dessous de l'arbre Ça c'est ultra dangereux Alors on va monter On y verra avec du feu Ok les amis je vous reprends On est euh, le lendemain Voilà ça fait une petite journée que j'ai euh, travaillé dessus Alors évidemment pas non stop hein, vous l'aurez euh, deviné Donc voilà un petit peu où c'est qu'on en est J'ai plutôt bien avancé Alors vous m'excuserez du coup j'ai pas la caméra je suis assez content de moi par rapport au, au, au petit layout que j'ai fait, surtout au fait que ben, la décoration qui sera tout autour va être vraiment sympa. Par contre, vraiment, j'avais oublié à quel point c'est casse-tête hein, clairement de créer des coasters qui soient fluides sur ce jeu. Bordel. Vraiment hein. J'ai vraiment du mal, alors on va faire un on-ride, hein. mais j'ai vraiment du mal à, à rendre ça fluide. Donc moi limite ce que je proposerais c'est que euh, s'il y a parmi vous des gens qui sont chauds et qui se sentent de me fluidifier le coaster, sans me modifier le layout. Parce que sauf si vraiment mais je veux dire là le but du jeu j'aimerais vraiment garder ce layout parce que il est vraiment customisé c'est vraiment moi qui l'ai fait de A à Z Donc j'en suis vraiment content mais j'avoue que s'il y avait moyen de le rendre un peu plus fluide ce serait plutôt génial Alors voilà on a deux zones de freinage enfin trois au total du coup euh, On a trois, euh, trois wagons, trois trains et chacun ont cinq compartiments et voilà un petit peu euh, à quoi ça ressemble donc on va rentrer à l'intérieur directement pour faire le on-ride. Vous allez très vite comprendre le petit, le petit bémol eh bien, de fluidité. Donc là, on est dans le tout dernier. Ce qui est sympa, c'est que comme on est à l'arrêt, et eh bien on voit les, les, les trains qui passent là. Voilà. Alors, on peut voir même faire le, le looping. Bon, alors pour ça, il aurait fallu être tout derrière. Voilà, ici, on l'aurait vu faire le, faire le looping. C'est assez intéressant. Je vais vous montrer après. Bref. Donc on va avancer, d'ailleurs je vais me mettre dans le train euh, numéro 3 qui est déjà, euh, déjà parti Je vous montre les statistiques, donc là on, on fait une sortie à 16 km heure je crois Ou 14, dans 16 km heure et donc là on est à 13, on se fait propulser Et c'est parti Franchement, vous me direz en commentaire Mais je pense que le layout, il est vraiment intéressant Il est vraiment intéressant, je suis très content Le fait que, que tout se croise euh, Qu'on passe, vous voyez euh, dans, la, bah, dans la jungle en fait, hein, tout simplement C'est vraiment, je suis vraiment content Je suis vraiment fier de moi, mais vous l'aurez compris hein, Niveau fluidité, et c'est pour ça en fait hein, Que je me mets de, de, sur cette vue là, regardez Hop, je me mets sur la vue euh, prédéfinie Ici là, parce que Très clairement Si je me mettais En vue siège Regardez les tremblements Ça n'a pas de sens Bref, ça c'est dommage et c'est vraiment horrible Donc c'est pour ça, s'il y en a qui se sentent chaud vraiment euh, à me fluidifier le truc N'hésitez pas euh, à me le dire, à me contacter et, euh, sur, euh, ouais, sur, euh, en commentaire bien sûr Et puis sur, sur Discord éventuellement et on voit comment on pourra faire Mais en tout cas voilà un petit peu, peu l'idée euh, moi, ce que je verrais bien ici, et on va le faire maintenant. Ici, je verrais bien. Euh, alors, soit un grand arbre, mais c'est pas original. Ou soit justement un, un trou d'eau. Euh, après, je sais pas, est-ce que ça peut rendre bien Oula, alors, euh, on va quand même se détendre, hein, mon ami. Est-ce que ça rendrait vraiment bien euh, Ça, c'est vraiment. Je sais pas. Mais ça peut être. Euh... Ça peut être une idée si on regarde un peu. Hop, si on met de l'eau là. Ah si ça pourrait être euh, ça pourrait être euh, amené à être un truc assez sympa. Euh, si je fais par exemple la planière jusqu'à la surface, je réduis bien sûr la taille. Euh, je remets un peu d'intensité. Ce qui va me permettre de faire les premiers passages d'eau. Je me fais lui complètement con lui. Bon, on va creuser comme ça, c'est pas grave. De toute façon on s'en fout de la profondeur, on n'est pas censé savoir. Hein. Euh, faut se dire que c'est pas non plus très profond. Voilà, tac, on réduit encore un petit peu. Et là on pourra faire des. Des petits cours d'eau, hop, qui vont ici et là. Donc au moins, vous voyez, parce que à la base ici, je voulais que ce soit un chemin pour les visiteurs, mais du coup, ce ne sera pas possible puisqu'on passe juste en dessous du, des des boosts. Donc au moins, ça va être un petit chemin justement pour l'eau. Et c'était vraiment comme ça que j'avais imaginé euh, initialement. On enlèvera les pierres. Voilà le petit cours d'eau là. Puis d'ailleurs non, on n'est même pas obligé. Juste, je prends la pierre là, tac, je vais la baisser, je vais la mettre dans l'eau. Comme ça, on sait pas où va l'eau. Par contre, elle. Cette roche qui vole, évidemment, euh, ça va être pour les mettre. Tac. Évidemment, c'est des détails qu'on ne verra même pas. Hein. Donc, on s'en fout hein, qu'il y ait des collisions ou quoi. Euh, c'est vraiment des choses qui ne se verront pas. Voilà. Oh Et on est, là, là, les gars, c'est Green Hell. C'est le jeu Green Hell, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Là, on y est. Hein. Là, on y est. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. J'espère que vous êtes contents de mon retour sur Planet Coaster. Bon, vous l'aurez compris, vraiment, ça se voit. Hein. Mais encore une fois, je compte sur votre bienveillance à ne pas me spammer, à me demander le prochain épisode, vraiment, hein. même si dans un mois il n'y a pas de nouveaux épisodes, s'il vous plaît, hein. ne me spammez pas et comprenez-moi A l'inverse, si dans trois jours il y a un nouveau épisode, ben, soyez-en soyez content. mais je veux dire, voilà, ne, ne vous attendez pas à ce que ce soit euh, tous les, euh, toutes les semaines ou quoi, hein. vraiment, euh, pff, moi j'y crois pas du tout, on n'y sera pas toutes les, toutes les semaines euh, Est-ce que c'est cohérent ça Oui, de toute façon, il faut partir du principe que c'est un parc d'attractions qui a pas d'alligator, euh, donc les gens peuvent passer. Enfin, euh, je veux dire, les, les ceux qui gèrent l'attraction, je veux dire, les, euh, les constructeurs, les, euh... ah, comment on dit les techniciens. Voilà. Parce que je me suis dit comment ils vont faire pour passer dans l'eau, mais là, il faut s'imaginer que c'est une petite flaque d'eau. Hein. <rire> bon, voilà, là, on va ajouter un peu de verdure. Bon, du coup, voilà un petit peu euh, l'idée, voilà j'en ai un peu rajouté. Euh, ça peut être euh, pas mal Alors on mettra des animatronics j'imagine pas, de, pas mal de petites choses euh, Du coup ouais pour la file d'attente elle va passer euh, ici hein, de toute évidence D'ailleurs on va faire tout de suite la file d'attente Pour faire la, euh, les décorations après Parce que là je me voyais déjà dupliquer euh, tout ce pattern là <rire> Ce qu'on va faire mais d'abord non, d'abord on va faire le, le tracé euh, de la file d'attente et, euh, et puis voilà euh, Qu'est-ce que je voulais dire 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça Donc niveau rentabilité ça va aller La file d'attente de toute façon sera longue et puis c'est tout hein, euh, Clairement, euh, pas déconner non plus euh, Elle sera longue mais elle sera intéressante aussi Et puis euh, ça vaut le coup toujours de faire un, ce, ce petit coaster Ça change un petit peu de, de ce que j'ai fait jusqu'à présent Vraiment je suis, je suis curieux, j'ai hâte un petit peu de voir vos, vos retours, vos commentaires euh, je pense que là, à partir d'ici, je vais enlever les rembardes euh, et je vais, euh, je vais enlever les bordures si c'est possible. Parfait. De sorte à ce que je puisse customiser. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, paf, à partir de là, ce sera plus vraiment custom. Je veux dire le, les rampes et tout, je laisserai comme ça. Euh, je, alors je customiserai tout le, tout le, tout, toutes tout, tout, tout les poutres et tout. Euh, mais par contre, là, ici, le sol, les rambardes tout ça, je customiserai. Euh, de sorte à ce que vous voyez je suis pas obligé de suivre un truc euh, prédéfini Je vais augmenter la largeur A partir même de Ah si c'est intéressant ça remarque Voilà d'agrandir la largeur directement là Voilà comme ça là, à partir de là je suis pas obligé de suivre un, un truc précis Et euh, avec le végétal je me ferai plaisir Est-ce que là niveau sécurité c'est pas Oui niveau sécurité on est d'accord qu'il n'y a pas de problème Là ici il y a zéro souci. Et là en haut, de toute façon, il va vers la droite, il est penché vers la droite, donc même s'il était amené à... C'est impossible, de toute façon, qu'il se casse la gueule, les coaster fans, vous me le direz. Euh, donc c'est bon. Hop, on va longer le truc là. Là, il y aura des arbres de partout, de toute façon. Là, voilà, on va le faire passer par là, hein, de sorte à ce que vraiment les visiteurs puissent voir le, les, le, le plus possible, en fait, le coaster. Le but, c'est que les visiteurs puissent vraiment voir le coaster pendant la file d'attente. Ça, c'est super important. Même si malheureusement j'aurais aimé qu'ils voient aussi euh, l'intérieur même là Mais ce sera pas possible, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir Donc là on contourne pas mal Après à la sortie on passera là-bas je pense aussi Donc euh, au, moins, euh, au moins voilà Là on va le faire passer ici Ce qui est pas mal c'est qu'ici c'est un peu le virage qui donne envie quand on arrive Regardez quand on arrive là c'est un peu le virage qui dit Ah oui c'est un coaster sympa là Donc euh, et puis c'est au moins le, le petit looping ici c'est la petite surprise du chef <rire> C'est la petite surprise, personne s'y attend euh, Sauf quand, ah oui quand t'arrives là t'arrives là et que tu vois tu fais oh merde il y a des whooping oh putain et voilà donc c'est plutôt sympa euh, et puis là par contre comme je connais pas encore le, le comment on va faire oh ça va être génial ligne droite ici coaster direct non c'est incroyable j'avais pas fait exprès mais ça c'est superbe donc là je vais pas le finir ici euh, pour ce qui est de la sortie par contre ça va être un peu plus fun parce que <rire> je sais pas comment on va faire donc là je vais remettre euh, aller avec bordure passerelle avec rambarde hein euh, bah non aller avec rambarde aussi voilà pour, pour faire la sortie ici Sorti en bois, bien sûr. Comment on va faire hmm, Ah oui, je le voyais sortir de ce côté-là, mais du coup, non, c'est complètement débile. Là, le coaster, il va quand même relativement vite, donc ça m'embête un peu. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. On va aligner sur l'angle. Je préfère aligner sur l'angle pour ce genre de paramètres. Ah, superbe On va faire comme ça. On va... ah, on peut pas réduire la largeur. Dommage. On n'oublie pas, hein, à l'aller, s'il y avait des rampes comme ça, il y avait pas d'escalier. Donc il faut qu'on fasse pareil au retour. Personne à mobilité réduite, je rappelle. Ok, non, c'est bon, ça va le faire de ouf là. Oh c'est formidable. Peut-être un petit checkpoint ici. Non c'est formidable. Vraiment c'est formidable. On rajoute encore la rampe là J'enlève l'alignement. Et j'enlève pour les allées. Voilà. Et à partir de là, je pense que. Euh... Ouais, mais là on va avoir un petit souci parce que on va pas pouvoir connecter là. Vu que c'est la sortie. Bah oui, les gens, ils vont... La fil... Tout ça, c'est une file d'attente, ça. Donc, ça va pas être possible. Bon, par contre, c'est dommage parce que, vous voyez, dans l'idée, bon, à part l'arbre qui je dérange, mais là, au moins, il n'y a pas de problème de sécurité. Euh, c'est juste pas mal. Alors, on pourrait le faire passer par dedans. Bah non, parce que du coup, on passe en dessous de ce truc. Ah oui, là, ça va être problématique. J'avais pas euh, envisagé ce détail. Euh, alors, on peut faire une, une passerelle par-dessus. Oh, je... Le problème, vous voyez, c'est que... Ah là là là. Euh, non, bah je pense que... Je, je, je pense que en fait, donc non attends, on va laisser ça là. Mais non mais qu'est-ce qu'il me fait Remets-moi ça, voilà. On va euh... aller avec Rambard. Voilà. Tac. Là on va le faire tourner là. On va refaire passer par en dessous Ah mais non mais sinon hmm. En gros l'idée ce serait de pouvoir euh, Rejoindre cet endroit là Parce que de toute façon au pire le parc il ira jusqu'ici euh... Ouais Donc il faudrait que ça passe en dessous Là il n'y aurait pas de soucis je pense Si on prend le, si on prend le bonhomme là Viens voir mon, mon coco Hop si on prend le bonhomme on peut largement passer en dessous. Oui, ah oui, oui, oui, on peut passer largement en dessous sans problème. Il n'y a rien de, de, de, de dangereux, bien au contraire. Donc là, l'idéal, ce serait de passer en dessous. Le souci étant que... Le souci étant que... Bah non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc allons-y gaiement. On passe en dessous. Tac. De toute façon, là, c'est plat, donc c'est parfait. Tac. On va juste dé déplacer les, les éléments de déco, c'est tout. Tac. Et voilà, la sortie est là. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, pareil, là au moins, tu passes juste au-dessus des gens. Donc ça c'est parfait. Là, il n'y a pas de risque que le wagon se décroche, ça freine tellement fort avant d'arriver sur les roues, donc c'est parfait. Encore une fois, le wagon ne peut pas décrocher. Je, je, je suis désolé de dire ça à chaque fois, parce que je sais que les coaster fans vont me crier dessus et ils vont me dire, mais non, c'est pas possible que ça se décroche, etc. Donc c'est pour ça. Mais, euh, mais bon, voilà, vous avez à peu près, euh, près l'idée de, de comment je voyais les choses. Alors là le seul problème c'est que tout ce que je me suis cassé la tête Alors ce qui est pas mal aussi c'est que regardez hop je dégage tout ça On s'en fout Parce que c'est la jungle Donc c'est un amas de bordel Donc même, euh, voilà, même les trucs qu'on verra pas forcément C'est pas grave ça rajoute l'amas de, de bordel Je vais même mettre ça de ce côté là Non en fait Si je vais mettre ça de ce côté là Le mec il sait pas ce qu'il veut Hop ce sera bien sympa Hop avec la pierre et tout Nickel. Voyons on dégage un peu tout ça Alors petit disclaimer celui ou celle qui euh, voudra me fluidifier mes coasters, ben, vous l'aurez compris. Alors, sauf si on trouve un moyen d'exporter de, de, de, juste le coaster et pas le reste de la décoration, peut-être, je ne sais pas. Parce que faut avoir un PC quand même, euh, un, un bon PC, parce qu'en réalité, avec tout ce que je mets, c'est vrai que c'est un peu gourmand. Hein. Donc, si vous avez un, un PC un peu compliqué, c'est vrai que ça va pas être évident. Donc, si vous voulez me fluidifier mon coaster, voir un peu comment on pourra, euh, pourra faire, parce que... Et c'est vraiment chouette, ah j'ai oublié, euh, <rire> oublié un petit détail Cet arbre là, et du coup est-ce qu'il y aurait moyen de le placer, ce serait magnifique euh, Ah bah non, bah, il faudra le faire le, la cabine de l'opérateur euh, C'est pas grave, on va mettre ça ici, c'est parfait Au moins ça fait un petit break Hop, et c'est pas mal Et là c'est cool parce que quand tu sors du, du bordel là, tu descends ici Tac tac tac tac, voilà tu vois les wagons, tu descends, bam Donc là on pourra encore combler Et là voilà, t'es euh, toujours et encore dans la jungle les poteaux, vous voyez, ils sont, ils sont camouflés par la végétation, donc ça, c'est absolument parfait, c'est absolument ce qu'on veut, c'est thématisé, comme on dit. Ah, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure Voilà, là, t'es encore dans la jungle et, et c'est juste parfait, tu passes en dessous et c'est nickel. Ok, donc là, on a quelque chose de vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de vous lire en commentaire, on va arrêter cette vidéo ici, euh, voir qui euh, pourrait euh, m'aider, finalement, à fluidifier euh, le coaster en lui-même, mais je pense que J'enregistrerai, je pense qu'on peut faire voilà, sauvegarder en tant que plan et à partir de là extraire ce truc et comme ça quelqu'un peut retoucher le coaster sans toucher à la décoration je pense, je sais pas, faut voir un peu comment, comment on peut faire mais en tout cas voilà, j'espère que vous êtes content du retour de Planet Coaster, j'espère que vous avez bien compris mes messages durant la vidéo et euh, je compte encore une fois sur votre bienveillance, je compte également surtout à répondre aux gens qui n'auront pas compris ça. Voilà, il y a et, bah, pour me soutenir finalement quoi. Donc voilà en tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est la récompense de vous abonner à la chaîne, très important pour ne pas louper justement bah, les prochaines vidéos quand elles sortiront. Mettre la petite cloche de notification et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.